Traiter du thème de l'égalité euh, genre mixité, je pense que ça demande euh, beaucoup de rigueur. Et c'est pour ça que euh, je suis, je suis, euh, euh, comment dire, j'ai le plaisir d'inaugurer ce cycle que le CNAM euh, met en place. Euh, c'est une première étape, et je souhaiterais que qu'il qu y aura d'autres étapes et, et qu'il y aura un lien avec le sens de la rencontre de ce soir. Euh, je pense qu'il est important qu'on s'arrête aussi un moment pour dire que, euh, que le vocabulaire, il a du sens. On le verra tout au long de, de cette rencontre. Mais sur le sujet de l'égalité, euh, on sait que la littérature, elle est abondante, certes, mais on sait aussi que toutes les, les littératures ne se valent pas. Donc, est, il est aussi important déguisé sans regard et sans choix sur ce qu'on ce qu'on lit, ce qu'on a entre les mains. Je pense que il est important aussi de souligner dans cette préface le rôle et la place des historiens et des sociologues. Ce sont le, les premiers qui nous ont euh, qui ont levé le voile sur ces questions avec leur, leur recherche euh, sur les thématiques de l'égalité et je pense avec les outils qu'ils ont proposés ils nous ont permis d'avoir hein, euh, euh, des approches et des outils euh, au service des acteurs, au, au service des organisations, et ça, c'est très important. Le sujet de l'égalité, euh, femmes-hommes, et de l'égalité dans sa globalité. Il demande de la rigueur, il demande du pragmatisme, il demande surtout de la différenciation et de la contextualisation. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce sujet, bien sûr, il n'est pas clos, on le sait, et pour différentes raisons, mais en tout cas, il continue de de, de nous débusquer euh, et de différentes façons. Euh, parce que euh, quand on veut traiter de la question de genre, de l'égalité, de la parité et de l'émaxité, je pense qu'il faut qu'on soit aussi exigeant sur le vocabulaire, son sens et, signification. et sa signification. Euh, le contexte. Le contexte, je pense que le contexte d'aujourd'hui, traiter cette question aujourd'hui, elle n'a pas été traitée de la même façon hier. Un exemple euh, pour euh, expliciter euh, la question du contexte. Moi qui ai fréquenté le Césaire et qui fréquente encore le Césaire depuis plusieurs années, eh ben j'ai vu que le sujet, il n'est pas entendu, il n'est pas écouté, il n'est pas abordé de la même façon aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. Ça a été difficile, le sujet dérangeait, et, et, et je pense qu'on peut le dire en toute simplicité, comme il dérange encore aujourd'hui euh, dans d'autres sphères, dans d'autres organisations. Aujourd'hui, le sujet est entendu autrement. Je pense que quelque chose a bougé dans le Césaire. Je pense que la question de la culture de l'égalité a commencé à faire sa place. Pourquoi parce que je, je pense qu'il euh, y a eu une véritable volonté, mais pas que, elle s'est accompagnée d'actes de choix, de détermination, puisque le Césaire il a fait le choix de travailler sur son règlement intérieur pour dire qu'il veut contractualiser le choix et la question de la parité, la question de l'égalité, et la question de, de la culture de l'égalité, elle se vit dans la relation euh, concrètement. Je pense qu'il est important aussi de rappeler que le Césaire n'est pas un observatoire d'études sur la question de l'égalité. Mais par contre, c'est un fragment de la société par lequel on peut mesurer les évolutions, même les plus timides. Et ça, c'est important, la question de la mesure. Où on peut mesurer Comment on peut mesurer les évolutions. Je pense qu'il y a eu le, le président du Césaire, Eric Chevet, qui a tapé sur euh, le point sur la table pour dire :« Je sais que ça va faire mal, ça va faire mal, mais il faut absolument que le règlement intérieur change. » Donc, ce n'était pas qu'une volonté, il y avait de, de l'action euh, qui, qui a poursuivi euh, cette ambition. Je pense que. Je l'ai vu au Césaire, mais on le voit dans d'autres organisations, euh, la question de l'égalité et de la parité, elle comporte euh, des enjeux, des enjeux forts, des enjeux importants, des enjeux sensibles. Parce que la question de l'égalité ou de la culture de l'égalité, elle est loin d'être à la périphérie des enjeux économiques, sociaux, même environnementaux. Au contraire, elle est au cœur de ces enjeux, et je pense que cette préface, elle est très importante. Parce que le fait que le sujet comporte des enjeux, il nous interpelle, il nous invite à dire, attention, ce sujet ne peut pas être une variable d'ajustement. Voilà un peu comment moi je situe ce contexte, parce que je souhaiterais qu'il soit porteur de sens. Je voudrais aussi, si vous permettez, de compléter ce, cette préface par un vœu. C'est celui de chausser ce soir, si on peut, les mêmes lunettes pour observer, réfléchir et échanger ensemble. Et quand je propose de chausser les mêmes lunettes, ceci ne veut pas dire qu'il faut lire la même chose ou qu'on soit d'accord sur un tout. Mais en tout cas, on peut disposer ensemble des mêmes ingrédients pour cheminer un bout ce soir, chacun à sa façon demain, parce que l'objectif, c'est l'objectif de la rencontre. Armel a beaucoup insisté sur euh, une, consté, une contextualisation avec un sens, et je pense qu'aujourd'hui, le CNAM, il nous offre l'opportunité de s'entendre sur un certain nombre de mots. Et de sujets. Voilà, j'y suis. Donc, bien évidemment, je ne peux pas non plus euh, passer les remerciements qu'on pourrait adresser au CLAM. Euh, on va saluer cette initiative. Euh, je pense que c'est euh, la preuve euh, de l'engagement euh, des institutions, euh, on a la collectivité régionale, on a d'autres collectivités euh, euh, sur euh, tout le territoire régional, on a le Césaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense que l'engagement, il, il est important parce que du moins, il ouvre des espaces d'écoute, de dialogue et de réflexion. Ça ne fait pas le tout parce que ça appartient à chacun de cheminer par rapport à ces questions. Et je pense que quand on est débusqué par ces questions, moi, je qualifie ça d'un bon sens et d'un bon signe. Euh, L'enseignement, la promotion sociale et la formation continue, c'est pour tous et partout. Ça, euh, au CNAM, on va dire, tout le monde le sait, c'est l'adage du CNAM. OK, d'accord, très bien. Le CNAM, c'est aussi un lieu d'engagement au service des individus et des groupes il propose de travailler sur un sujet capital. Mais je pense que pour avancer sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, euh, et, et les institutions l'ont montré, et l'introduction la, la, de la directrice, on l'a entendu, je pense que l'engagement, quelque part, il devient une méthode de travail, et pas seulement une volonté, ou une ambition. Et je pense que c'est ça qu'on peut saluer euh, auprès de, de, de certaines institutions qui s'engagent réellement. Mais on sait aussi que les temps changent. Les approches évoluent. Parfois le vocabulaire. Mais je pense que ce n'est pas anodin. Ça porte du sens. Voilà. Je disais que les temps changent. Et pourquoi on ne parlerait pas aujourd'hui enseigner à toutes et à tous et partout Je pense que ce n'est pas un détail. Parce que si on disait uniquement enseigner à toutes et partout, est-ce que tout le monde se reconnaîtrait ben Ça, je n'en suis pas sûre. Je me suis amusée tout à l'heure en arrivant à regarder un petit peu toute la communication qu'il y a ici au CNAM, et je trouvais un document du CRISH qui nous dit être étudiant. Donc, moi, si je suis une étudiante, je le mets de côté, il ne me concerne pas. Mais par contre, je vois un document du CNAM étudiant.e, besoin d'un garant pour louer votre logement. Et en dessous, c'est marqué étudiant. Donc, il y a encore. Il faut qu'on l'accepte de l'hésitation, de l'hésitation à savoir à qui on s'adresse. Ce n'est pas tant de tout conjuguer au féminin, mais ça mérite de l'échange, ça mérite encore des, des interrogations et des, et des questionnements. On, on le voit aussi au CNAM, il a poursuivi son engagement, je disais que l'engagement c'est une méthode et, et j'insiste dessus, euh, L'OCNAM a poursuivi son engagement par la création en 2019 de la chaire « Genre, mixité et égalité femmes-hommes de l'école à l'entreprise ». Celle-ci est confiée à Frédéric Pigère, qui est professeur titulaire de cette charte. C'est une sociologue et il travaille sur le management au féminin, euh, sur la, la gestion des carrières euh, euh, des femmes. Euh, donc, on voit bien que l'OCNAM il a... Il a il a commencé à poser un ancrage sur cette question. Euh, on voit qu'un un, un ensemble d'institutions et d'organisations, ils, ils ont élevé, au rang des priorités, ce sujet. Ils délivrent des actions, des enseignements. Et je pense que, comme je le disais au départ, je pense que la part de la sociologie dans ce travail, elle témoigne de l'importance de notre sujet, de ce sujet dans notre société, on sait qu'il a pris sa place, mais il n'a pas totalement encore pris toute la place. Et, et on sait que ces questions euh, d'égalité, parce qu'on ne parle pas beaucoup de genre, d'égalité, euh, on les retrouve partout, on les retrouve au travail, on les retrouve dans le couple, on, le trouve, on les trouve dans les associations, on les trouve dans les organisations, et, et c'est loin d'être exhaustif. Hein. Ce euh, n'est pas l'objet de ce soir, mais on sait que les constats ils sont encore très sévères, que les freins ils sont multiples et parfois les obstacles sont majeurs. Je le dis pourquoi Parce que le Césaire euh, a produit un ensemble de travaux que vous pouvez euh, télécharger sur euh, le site du Césaire. Aujourd'hui, euh, le territoire régional euh, euh, dispose d'un patrimoine de connaissance de la situation euh, des femmes qui est conséquent. Euh, je pense que si on plonge dans un des rapports d'il y a 3-4 ans, euh, il ne sera pas caduque aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que oui, les constats sont sé sévères, les freins et les obstacles y sont encore importants. Et pour resserrer un peu l'entonnoir de notre rencontre de ce soir, Jean-Mixité, Parité, Égalité, euh, comme je le disais aussi tout à l'heure, le choix a été porté sur le sens des mots. Je pense que c'est un préalable. Souvent, on, on va parler de l'égalité femmes-hommes, on va parler d'un certain nombre de sujets, mais on ne s'arrête pas beaucoup sur le vocabulaire, alors qu'il qu porte beaucoup de sens. L'idée n'est pas de concilier les mots ou de s'accorder sur les mots pour s'accorder sur les mots. Mais je pense que comprendre leur sens dans leur contexte, ça permet de cheminer, ça permet de comprendre, ça permet de cibler des actions pour les acteurs, par exemple, euh, de choisir son public, les approches pour faire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, merci de l'éteindre. Donc, je disais que s'accorder sur les mots, c'est un préalable, c'est important, parce que les mots, ils servent des relations humaines, ils nourrissent les débats. Et je pense que les différenciés participent à un éclairage euh, euh, important, très significatif. Je pense que s'accorder sur les mots, c'est aussi pour faire un usage positif des mots. On le répétera plusieurs fois. J'ai pris du retard sur le, la gestion du diaporama. Excusez-moi. Donc, je disais qu'il y avait de la nécessité de s'accorder sur les mots. Et on peut rappeler euh, euh, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde », une phrase très connue de Albert Camus, mais il y en a bien d'autres. Donc, excusez un petit peu ce décalage entre le, ce, que, ce que je disais, j'étais bien absorbée, j'ai un peu zappé le, le passage du... Voilà. Donc, on revient sur la question de genre, mixité, égalité, parité. La première chose à dire, ce ne sont pas des synonymes. Pour la question de genre, Isabelle Claire, qui est une sociologue chargée de la recherche au CNRS, elle nous propose un outil sociologique de travail. C'est une sociologue que j'affectionne particulièrement parce que les lectures de ses écrits est très accessible, très compréhensible et ça participe à, à mieux saisir la question de genre ou la question de la mixité, de la parité. Elle nous dit que le, le, le genre est un concept sociologique qui désigne les rapports sociaux de sexe. Il a pour objet d'analyser les statuts, les rôles sociaux et les relations entre les hommes et les femmes. Donc ce vocable, on sait, il s'est développé euh, dans la société française davantage depuis une vingtaine d'années. Il s'est pas mal diffusé dans les écrits, mais je pense qu'il suscite encore des questions, des interrogations. Il n'est pas toujours euh, facilement euh, accepté parce que je pense qu'on euh, ne prend pas le temps aussi de s'accorder sur le mot. Pour donner son sens, il est démystifié. Je le dis parce que dans le groupe où je travaille au Césaire en ce moment sur les violences conjugales, j'ai été heurtée à plusieurs reprises à, à expliquer la question de genre, parce que quest ce qui est au cœur de toutes ces questions de l'égalité, de la parité ou de la mixité, c'est la question de genre. Et tant qu'on n'a pas bien compris la question de genre, il est difficile de faire des pas sur les autres sous-thématiques. Dans son ouvrage, euh, Isabelle Claire, a un ouvrage qui s'appelle « Sociologie de genre ». Euh, elle nous invite, euh, j'aime bien, elle utilise des métaphores intéressantes. Elle dit de regarder le monde avec les lunettes de genre sur le nez. Pour elle, c'est la promesse de le voir, plus nettement, parce que pour elle, le genre, c'est un, un outil sociologique qui nous permet d'élargir au maximum les réflexions, les études, les analyses. L'idée d'intégrer de manière transversale le genre dans la réflexion, dans les études, ce n'est pas, pas, pas pour avoir comme finalité la construction des tableaux statistiques se rapportant à une pratique sociale ou à une variable démocratique. Prenons un exemple. Si on, si on, on prend euh, les personnes qui participent dans les associations sportives, on peut avoir des données statistiques. On peut avoir des pourcentages d'hommes, des pourcentages de femmes. Si on s'arrête là, on ne peut pas dire que là, on a une vision de genre. Par contre, quand on rentre plus en profondeur et on va regarder les associations, les administrateurs, qui occupent quelles fonctions, là on peut dire on prend des trop caractéristiques pour bien regarder qui fait quoi, quel rapport euh, les uns ont aux autres de par leurs fonctions. On peut prendre un autre exemple. Les fédérations des... Les, les, les fédérations des parents d'élèves. Souvent, on va trouver des présidents euh, hommes, comme dans les associations sportives, des secrétaires femmes ou des trésorières femmes. Donc, ce n'est pas tant des tables statistiques avec des pourcentages de présence d'hommes et de femmes, mais c'est davantage les caractéristiques qu'elles fonctions les uns et les autres occupent. Donc là, on peut euh, être d'accord peut-être pour dire que le genre, c'est avant tout une logique globale et on le voit, elle organise la société. Les exemples que je viens de citer sur les implications, que ça soit dans le monde sportif ou ailleurs, ça organise la société. Et on sait aussi que cette question de genre, elle est présente dans les couples, dans les familles, dans les entreprises, dans les écoles, dans les partis politiques. Et une prudence, c'est ne pas confondre genre et sexe. C'est deux dimensions différentes. Et ça, et ça permet de dire que le genre, ce n'est pas qu'une affaire de femmes. Le genre, c'est une affaire des hommes et de femmes. Et les sociologues, ils ont tous montré, il y a un consensus ferme sur cette question de genre. Ils ont une problématique euh, commune, c'est le genre, c'est la construction sociale des différences hiérarchisées des sexes. Par exemple, dans le cadre des politiques publiques, le genre, il intervient, même si on ne le dit pas, mais il est présent. Il intervient et il a, il a pour objectif, par exemple, de, de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, par la prise en compte des différences qui sont socialement construites. Quand les contrats de ville, les dispositifs de contrats de ville encouragent euh, et, et soutiennent des actions dans tel lieu ou tel lieu, c'est pour promouvoir cette égalité parce qu'il y a la prise en compte de la question de genre. Donc si on peut résumer la question de genre, c'est que il s'agit des rapports sociaux de sexe, de la construction sociale des caractéristiques, les valeurs et les normes attachées au féminin et au masculin, bien sûr par la culture, par l'éducation, par les institutions. Et on peut noter, je pense que la famille et l'école sont les premiers lieux de l'éducation sur la question de genre. Parce que c'est la question aussi des stéréotypes de genre qu'on euh, qu retrouve dans la famille, dans le couple, dans les entreprises. Pour étayer encore davantage cette question de, de, de genre, euh, j'ai regardé un peu du côté des études scientifiques. Et euh, j'ai appris que la grande part, par exemple, des infrastructures, hein, elles ont été pensées sans égard aux différences entre les sexes. L'exemple, la question des femmes, des poussettes et du trottoir. Ça, c'est un exemple très connu. On prend un autre exemple. Je pense que quand on part en vacances, on prend l'autoroute, on s'arrête pour faire une pause, notamment une pause pour boire un coup et aller aux toilettes. Il y a toujours la queue dans les toilettes des femmes que celle des hommes. C'est ça les différenciations. Ça veut dire que ce sont les mamans qui tramballent généralement leurs enfants pour aller aux toilettes ou pour euh, changer la couche du petit. Et ce qui m'a surpris le plus, hein, parce que moi j'apprends, j'ai appris des choses euh, ces derniers temps, c'est que par exemple les tests de sécurité routière, ils sont effectués sur des hommes qui mesurent 1,77 m et qui pèsent 76 kg. Qu'est-ce qu'on qu qu peut retenir de là on peut retenir juste que, que la prise en compte de la spécificité du corps féminin est liée pas. Et les femmes, elles sont souvent absentes des études statistiques. C'est ça le genre, c'est la prise en compte du féminin ou du masculin. Mais justement, euh, c'est souvent euh, le féminin qui n'est pas pris en compte. Et Isabelle Claire, la sociologue que j'affectionne, excusez-moi, euh, elle précise que le genre, il est fait pour extraire de l'invisibilité une part du monde social qui sont les femmes. Je vous propose de nous arrêter euh, sur la question de la mixité. C'est peut-être évident pour tout le monde, mais moi j'aime bien l'entendre, la mixité, ce n'est pas l'égalité. En sociologie, le concept de mixité sociale évoque la diversité d'origine sociale dans un même groupe d'individus. Il y a la mixité de genre, qui concerne par exemple euh, la mixité des équipes professionnelles composées de différents genres possibles, on va parler des hommes et des femmes. Il y a la mixité qui est la coprésence de femmes et d'hommes dans une même catégorie professionnelle aussi, par exemple, mais la mixité, on le voit, on le voit bien, elle n'implique pas l'égalité numérique. Et je pense qu'il est toujours important de, de de se poser la question euh, euh, quand, quand on parle de mixité. Je pense qu'il faut il faut il faut titiller de mais, mais de quelle mixité on parle, de quelle mixité on parle. C'est important parce que la mixité, elle se conjugue aussi au pluriel. Et il y a un essayiste et écrivain, Orléani, s'il vous plaît, qui s'appelle Patrick banon et qui a, euh, qui a sorti un livre il y a un petit moment qui s'appelle « Osons la mixité euh, ». Pour lui, il s'agit de changer nos conceptions du monde et d'envisager les deux sexes, non pas complémentaires, ce qui les cantonnerait à un champ d'action limité, prédéfiné, mais comme interdépendant. Et je trouve que cette démystification et cette explication de la question de la mixité par Patrick Banon est, est assez intéressante. Donc la mixité, ce n'est pas l'égalité, mais la mixité ne suffit pas non plus à l'égalité. On arrive maintenant au terme, au vocabulaire sur lequel je souhaiterais qu'on s'accorde aussi, c'est celui de la parité. La parité signifie que chaque sexe est représenté à égalité dans toute forme d'organisation. La parité, elle est définie juridiquement comme l'égalité, j'insiste bien, quantitative, garantie pour l'accès à certaines fonctions électives, par exemple. La notion de la parité, elle a un fondement juridique, notamment dans les politiques de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. On considère aujourd'hui que la parité est un instrument au service de l'égalité, ce n'est pas l'égalité. Et la réalité, vous le savez, elle est très têtue. Juste pour faire le lien entre parité et égalité. Quand je dis la réalité, étudie quand on prend les conseils municipaux, ou les conseils des départements, ou des métropoles, ou les grands comités directeurs. Il y a la parité. Il y a la parité parce que la, il y a une loi. Il fallait, il faut appliquer la loi. Donc dans les listes, on a un homme, une femme, un homme, une femme. Mais quand le conseil municipal, par exemple, se constitue, on a la parité numérique, mais on n'a pas la parité dans la gouvernance et dans les fonctions. Et c'est pour ça que la parité, ce n'est pas l'égalité, et la parité ne suffit pas non plus à l'égalité. Parce que, -ce qu -ce que l'idée, c'est de, de se contenter toujours de cette parité numérique, parce que des fois, on veut la promouvoir euh, en considérant que c'est l'égalité. Non, ce n'est pas l'égalité. Je l'ai vu au Césaire. Je l'ai vu au Césaire puisque il y a quelques années, le Césaire a huit euh, vice-présidents. Ils étaient tous des hommes. Après, on a, un, on a introduit une, une femme. Euh, vice-présidente chargée des questions d'égalité. Donc, on est dans la mixité, on n'est pas dans la parité. Et quand il y a les commissions de travail, la plupart des personnes qui, qui gèrent les commissions, euh, euh, que ce soit qualité de vie ou d'autres commissions, eh ben, c'est souvent des hommes. Parce que déjà, l'Assemblée, elle est constituée à... Euh, à 45% de, de femmes et 55% d'hommes. La parité euh, n'est pas déjà dans l'Assemblée. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on veut être dans la réelle parité, et numérique, et de gouvernance et fonctionnelle, il a fallu changer le règlement intérieur du Césaire. L'égalité. L'égalité peut être considérée comme l'absence de toute discrimination entre les êtres humains, hommes et hommes, femmes et femmes, hommes et femmes. Sur le plan des droits, c'est le principe qui fait que toutes et tous doivent être traités de la même manière, avec la même dignité, qu'ils disposent des mêmes... Devoirs et sont soumis, non, plutôt les mêmes droits et soumis aux mêmes devoirs. L'égalité, c'est un principe constitutionnel. L'égalité se mesure de manière objective. L'égalité entre les femmes et les hommes, elle est inscrite dans les textes et depuis un bon moment et pourtant. Et pourtant, la réalité aujourd'hui est, est, est tout autre. Euh, le chemin est encore lent. Et on revient encore à la question des freins, des, le paradoxe, il est de taille. La preuve, les exemples, euh, pour l'égalité salariale, on sait qu'aujourd'hui, l'égalité salariale, elle n'est pas au rendez-vous entre les hommes et les femmes. Et pourtant, et pourtant, il y a un arsenal législatif sur la question de l'égalité salariale. Donc quand on dit qu'il y a des freins euh, et, et des obstacles majeurs, euh, on n'invente pas, c'est une réalité. L'égalité euh, dans les entreprises, par exemple, euh, elle ne peut pas se faire sans euh, égalité dans la famille. Parce que, quand on parle de famille, on interroge la question de mode de garde, on interroge la question de la gestion, euh, de, de, de l'articulation des temps de vie, ou appelée autrement la conciliation des temps de vie. Parce que Et puis, euh, un couple ou une famille, est-ce que l'homme et la femme peuvent partir en formation de manière aisée, facilement Volontairement, je ne réponds pas à cette question. Je pense que l'égalité c'est une des clés de lecture du phénomène économique, du phénomène social, du phénomène familial. Mais je pense que la résolution des, des inégalités aujourd'hui il ne peut pas se faire avec l'art du verbe ou de la volonté. Je pense que des intentions fermes sont nécessaires, mais je pense qu'il faut ce que je disais au début, c'est-à-dire de l'engagement réel et durable, parce que quand l'engagement devient une méthode, on peut mesurer les évolutions. Et je pense qu'il y a aussi une difficulté de la mesure de l'égalité, je quand on travaille au Césaire et pas uniquement sur les, les sujets des qualités, quand on travaille par exemple sur le logement ou sur la formation ou sur le vieillissement, si on veut porter une analyse et sexuée et de genre, eh ben on manque de données. Et quand on n'a pas de données, je pense qu'on n'a pas toutes les clés de lecture. On a travaillé sur les familles monoparentales, et les contraintes étaient énormes par rapport à la question de données. Je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de, de, de, de, de notre société, de notre territoire régional, de ce qu'on entreprend, de ce qu'on fait, il dépend aussi de, de l'avenir et de la place qu'on réserve à ces questions. D'abord, la dimension de genre, il faut qu'elle soit présente dans les esprits, et il faut qu'elle soit faite de manière transversale. Je pense que les sociologues, ils ont levé le voile sur un certain nombre d'éléments, et ils ont créé les outils de genre pour extraire, comme on le disait tout à l'heure, de l'invisibilité, les invisibles. Je pense que, comme le proposait Isabelle Claire, la sociologue, euh, bah, il est important de garder constamment sur le nez ces lunettes, disons qu'elles sont invisibles, mais je pense qu'il faut une présence d'esprit importante euh, là-dessus. Il y a la mixité, l'égalité, la parité, la question de genre il y a aussi la culture de l'égalité. Je pense que c'est un élément aussi fondamental dans, dans cette réflexion parce que la culture de l'égalité, c'est un tout, c'est d'abord un état d'esprit, c'est une logique, ce sont des comportements, ce sont des actes, ce sont des rapports des uns aux autres et c'est ça la culture de l'égalité. Je pense qu'on euh, arrive à, à, à la clôture de, de, de cette présentation. Bien évidemment, le, le sujet n'est pas clos, au contraire, il va il il s'en plein. Aujourd'hui, le CNAM propose euh, un premier pas dans ce cycle. Je pense que c'est nécessaire pour qu'il y ait cohérence il y a de commencer par la démystification euh, des mots, des vocabulaires le sens des mots je pense que euh, n'ayant pas peur de, de, des désaccords moi je trouve au contraire ils éclairent et je trouve que souvent on est très tolérant avec l'usage de mots, on devrait être plus exigeant et je pense que euh, moi je dis les désaccords il faut qu'ils soient toujours les, les bienvenus parce que de ces désaccords naissent les, la, la compréhension, la maturité sur le sujet, de genre notamment. Nous pouvons retenir aussi que la, question de la, euh, que la mixité, ce n'est pas l'égalité. La parité, ce n'est pas l'égalité. La culture de l'égalité, elle se fait par l'acte. Euh, l'égalité de l'école à l'entreprise, mais je dirais aussi, nous voulons de la culture de l'égalité, du berceau à l'entreprise. Et là, on interroge le rôle de la famille, le rôle des parents, le rôle de l'école, le rôle de la responsabilité sociale des entreprises. Je pense que tout le monde est interrogé par rapport à la question de la culture de l'égalité. Je pense qu'aujourd'hui, la question de genre, et de l'égalité aussi, elle met notre société à l'épreuve de ses transformations et de son évolution. Je pense qu'on on le voit tous les jours, l'actualité est gorgée d'exemples. Il suffit juste de mettre chaussée les lunettes de genre. Elles ne sont pas lourdes, mais ça permet de regarder, d'entendre et de déchiffrer. On sait aussi, et l'histoire l'a montré, que l'arsenal législatif, il est nécessaire, mais pas suffisant. L'exemple de l'égalité salariale le manque. La question de la parité dans les instances politiques, la parité numérique, ce n'est pas l'égalité. Donc l'arsenal législatif est nécessaire, mais parfois il n'est pas suffisant. Mais on sait aussi que les lois, n'anticipe pas le changement. Au contraire, elle l'entérine. Le changement, il vient par notre capacité à s'interroger, à remettre en question, à débusquer. Et pour finir, il y a une historienne, une grande historienne française, Michel Perrault, qui dit que, que la question de l'histoire... C'est la question du présent. Je pense qu'il y a un présent qu'on vient de partager ensemble et je pense qu'on peut le continuer avec nos échanges. Oui, bien sûr. Le CNAM, il a, il a prévu euh, aussi euh, d'autres temps, euh, notamment sur la question de genre et travail. Je pense que ça, ça va être précieux et je pense que ça va être fait avec Frédéric Pigère. Hein. Euh, il y a le sujet des discriminations, mais je pense qu'il y a euh, bien d'autres sujets. Et je vais m'autoriser, moi, de vous inviter à mettre dans le chat des sujets qui vous intéressent, parce que c'est là où on répond aux préoccupations. Et bien Place aux échanges et je vous remercie de votre écoute. J'ai une réflexion dans le chat de M. Bernard Philippe qui, à un moment donné de ta présentation, a réagi en disant Non, ce n'est pas le sport ou les associations qui organisent la société, mais bien la société qui organise les associations. En lui faisant appliquer ses valeurs, ses contraintes et ses maladies comme la violence. Ce ne sont pas les associations qui les créent. Qu'est-ce que ça t'inspire Ça m'inspire de boire un coup d'abord. <rire> Moi, ce que je peux dire, je peux dire que ce sont les individus et les groupes qui organisent la société. Nous organisons la société. Euh, l'idée, c'est, c'est pas, est-ce que c'est l'association qui organise ou euh, euh, c'est c'est la société qui organise C'est l'idée de dire que les individus et les groupes, ils ont leur part dans l'organisation de la société, de ce qui se fait, comment ça se fait Parce que derrière ça, qu'est-ce qu'il y a Il y a les relations des uns aux autres. Il y a les rapports sociaux des uns aux autres et il y a les rapports sociaux de genre dans les, les, les, dans les groupes. La société, les sociétés et la société française, eh, Condorcet nous le dit, toute l'histoire de l'éducation populaire, sur la question du rôle et de la place des individus et des groupes, pour construire la société dans laquelle on vit. Pour faire le lien, par exemple, avec, euh, avec le CNAM, quand on dit euh, « apprendre tout au long de la vie », ce sont les individus et le groupe qui l'ont organisé. Tu nous conseillerais comme ouvrage, Michel Perrault. Euh, ben, non, en attendant les questions. <rire> ben je, elle a écrit énormément des choses. Il faut savoir que Michel Perrault est la première qui a écrit sur l'histoire des femmes. Elle dit que ce n'est pas parce que les femmes n'ont pas existé ou euh, n'ont pas, euh, elles étaient invisibles, c'est parce que on n'a jamais pris la peine D'écrire l'histoire des femmes. Et, et je pense son livre, il s'appelle, le dernier, il s'appelle Mon histoire de femme. Mais bon, il faut vérifier, hein, je pense, hein, oui. sur le net, on va trouver. Euh... Trouver l'indifférence des sexes dans l'histoire de 2005. Mmh. Euh, je pense que. Rémunérée dans l'histoire des femmes. Oui. Je trouve ça sur Kern, me hein. garde essentiellement Kern. Mais euh, tu, tu dis, mon histoire des femmes. Oui, je crois. Je pense que c'est, on le voit bien, Armel, dans les intitulés que tu donnes, c'est une disons, des, des historiens qui, qui s'est intéressée, pas aux femmes, mais à l'histoire des femmes. Ce n'est pas la même chose. Des femmes, je voilà, c'est ça. Mm. Ah, je <rire> Merci, Jamila. J'attends vos questions. Dans la salle, avez des questions, madame. Par exemple, je vais juste préciser mon expérience. Je suis débutante en tant qu'assistante RH. J'avais fait mon stage, après j'ai reçu ma proposition. Et dans notre entreprise, c'est Razek Aménagement. Ah. On a beaucoup d'hommes qui travaillent. Mais je pense que ce n'est pas que la question de l'égalité ou mais on a des métiers, des profils où on cherche, on ne trouve pas les femmes. Ce n'est pas qu'on ne veut pas les femmes, mais juste dans ces métiers où on travaille, il y a beaucoup de travail à la main et, et ils travaillent souvent avec la tôle, avec le bois. C'est difficile, je pense que c'est difficile pour les femmes. À mon avis, il euh, y a des choses, je ne peux pas dire ce qu'on ne peut pas faire, mais c'est un petit peu dans notre société euh, on est habitué de voir dans ces, dans ces métiers les, les hommes. Oui, on, on peut... Vous le voyez comme ça, mais ne le prenez pas mal. Moi, je... À vous entendre, pour moi, c'est comme une, une, une manière fataliste d'accueillir la situation. Aujourd'hui, la présidente de la chambre de, du bâtiment euh, euh, sur la région, c'est une femme. Je pense que euh, c'est un constat c'est un constat maintenant qu'est-ce qu'on en fait comment on l'accueille comment on l'accueille euh, c'est à dire que amont de tout ça il y a toute la question de la formation prenons, Voilà. prenons par exemple euh, là par exemple les résultats de bac euh, souvent les filles elles ont de meilleurs résultats que les garçons mais après elles s'orientent sur des filières moins rémunératrices que les hommes, par exemple. Mais je pense que la région, elle avait fait une opération euh, très intéressante, euh, justement, euh, euh, sous le signe de euh, ⁇ Les métiers n'ont pas de sexe ⁇ Mais il faut peut-être du temps, je suis sûre. Mais je pense que les métiers n'ont pas, pas de sexe. On, trouve, on peut trouver les hommes et les femmes dans, dans tous les domaines. Oui, on a essayé une fois, on avait demandé comment on travaille avec les agences d'intérêt, on avait demandé, c'était pour le mentor, on cherchait des mentors avec l'activité, avec l'accroissement la de l'activité, et on avait trouvé une femme, et c'était bien, on avait félicité parce que de nos jours, on trouve quelqu'un mmh. qui, qui mmh. Intéressait. Sinon, est intéressé, mais sinon c'est très compliqué, surtout à... Dans notre région, je viens de rouen renton d'après, Il y a des régions, des villes où c'est compliqué de recruter Et en, tant que, en tant que RH. On essaye. on essaye de voir dans ces métiers les femmes aussi, mais c'est avec la formation, l'éducation. Et puis, quand on. Je fais le lien avec la question d'avant sur l'organisation de la société, je pense qu'il on... y, y a des métiers, par exemple, où. Euh, les outils qu'on utilise, euh, la manière de travailler, toute l'ergonomie, il y a des choses ils ont été changées et, et ça devenait euh, possible pour les femmes et mieux pour les hommes. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait proposer de mieux pour accueillir les femmes, et ben les hommes aussi en bénéficient. C'est ça qui est intéressant dans la manière de travailler dans des métiers comme comme vous dites. Merci pour cette présentation. Vous avez abordé le sujet de l'égalité et de la mixité. Mais quel est votre regard sur l'équité ah. Je te fais un Oui, oui, oui. Euh, alors, la mixité, ce n'est pas l'égalité. La parité, ce n'est pas l'égalité. L'équité, ce n'est pas l'égalité. Parce que l'équité nous renvoie sur quelque chose de subjectif et l'égalité nous envoie vers quelque chose d'objectif. L'égalité et le misérable, concrètement, l'équité c'est de l'ordre de ressenti. Donc on n'est pas au même, au même niveau. Et justement, ne pas confondre équité et égalité. Je voudrais revenir sur une notion qui a été évoquée tout à l'heure sur la, sur la question de la complémentarité. Et effectivement, c'est une analyse très intéressante mmh. puisque c'est ce qu'on nous renvoie tout le temps sur la complémentarité entre un homme et une femme. Mmh. Et euh, je voudrais que vous développiez un petit peu cette notion-là en, fait, euh, en opposition à ce n'est pas de la complémentarité, c'est plutôt. C'est Patrick Banon qui, qui explique euh, euh, cette dimension et, et je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est très intéressant parce que si on est, si on on, on on veut promouvoir cette question de complémentarité, il dit que ça va cantonner les uns et les autres dans des rôles précis définis. Mais c'est pas ça qui va favoriser l'égalité. Par contre. Si on dit qu'on est dans une interdépendance, ça veut dire qu'on bouge de l'un et de l'autre. Enfin, moi, je, je, je m'inscris dans cette idée de, attention, euh, la complémentarité, parce que, oui, mais, euh, les femmes ont un domaine et les hommes euh, euh, un autre, mais ce n'est pas une opération arithmétique. Ce n'est pas une opération arithmétique, ça plus ça donne ça. C est, c est, on, est, on, a, on a affaire à l'humain, donc euh, l'interdépendance elle est beaucoup plus importante et largement supérieure à la question de la complémentarité. Parce que pour moi, ce n'est pas une question arithmétique. Est-ce que moi je peux poser une question, ouais, sûr. justement et Je commence par m'adresser à ceux qui sont dans la salle. Je pense, comme c'est un premier pas, une première étape dans un cycle, que je pense le CNAM qui, qui s'engage, donc il a trouvé sa méthode pour poursuivre ce travail, euh, qu'est-ce que, qu que vous pensez, vous, de cette question de euh, s'accorder sur le sens des mots Parce que j'aimerais aime, bien savoir qu'est-ce que ça vous renvoie aussi, le fait de s'attarder sur la question du sens des mots. Moi, j'ai fait une présentation, j'ai défendu euh, euh, avec Armel, euh, une idée de dire, oui, c'est important le sens des mots, il faut s'y arrêter. Qu'est-ce que euh, ça évoque chez vous J'inverse les rôles, là. Ça, ça permet d'être d'accord sur ce qu'on traite, en fait, ce dont on va parler. Et permet d'avoir une définition commune sur une inflexion commune. Et on sait que le sens du mot, la sémantique, c'est quelque chose en fonction de chacun d'entre nous qui va, l'interprétation des mots, de notre histoire, de notre culture, va impacter la définition du mot qu'on va utiliser. Donc, le, le fait d'être d'accord sur la définition du mot, euh, d'ailleurs, enfin, ça va renvoyer énormément de choses hein, sur la question du genre, la question, euh, la question du genre pour, pour laquelle, enfin, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à la mode, hein, on mm. en, en parler parlait à droite, à gauche, et qu'est-ce qu'on met à travers ça mm. Donc, Je pense que c'est le, le, le départ mm. d'une réflexion, mm. d'être d'accord mm. sur ce qui est mis derrière un mot. Mm. Alors, il y a être d'accord et il y a s'accorder sur le sens des mots. C'est encore deux niveaux. Donner une définition des mots. Aujourd'hui, effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est l'interprétation qu'on en mm. fait. Et c'est vrai que si dès le départ, on n'a pas la même interprétation, mm. déjà, le dialogue ne peut pas euh, s'enclencher. Euh, on fait fausse route, forcément. Route forcément. Non, c'est mm. pas possible. Déjà, il faut s'accorder qu'est-ce qu'on utilise comme mot, oui. quel sens on met à ces mots-là, oui. et qu'est-ce qu'on en fait aussi. Oui, absolument. absolument. Mais ça, c'est. Sujet. Bien sûr, bien sûr. Là, il a été réduit à, à tout ce que on trouve dans le périmètre de sujet de l'égalité femmes-hommes, mais dans l'égalité femmes-hommes, il y a plusieurs choses dans l'égalité. L'égalité, ce n'est pas uniquement l'égalité femmes-hommes. L'égalité, elle, elle, est, elle est aussi au pluriel. Donc, euh, euh, s'accorder sur le sens des mots aujourd'hui, il a le prisme de la thématique choisie par, par le CNAM, mais on peut le retrouver dans plein d'autres domaines. Et d'ailleurs, euh, le Césaire organise, euh, fin mars, début, début avril, un, un événement euh, sur la question des, des violences euh, conjugal avec des ateliers, parce que quelque part, comme on, nous, on est convaincus au Césaire que le genre, la question de genre, elle est à l'origine de, de, de tout ce qui se décline après. Et on, et on va faire des ateliers, et, on, et avec détermination, on, on fait le choix de réserver un atelier à la question de genre, il y a un atelier sur la question de le sens des mots. Et, et moi, je suis, je suis ravie qu'on que, qu arrive à organiser des temps comme, euh, avec des thématiques comme ça, parce que je pense qu'on euh, on en tire beaucoup d'enseignements sans rester dans le même domaine qu'on a proposé. Ça devient une méthode aussi que chacun de nous peut avoir et être exigeant sur le sens des mots. Alors, justement, Fatima, nous avons une nouvelle question. Ta réponse tout à l'heure sur l'équité a provoqué une question encore plus précise. Quelle est la différence entre l'équité et l'égalité Est-ce que l'on peut être à égalité sans être équitable Merci, monsieur Philippe de pousser le questionnement un peu plus loin. Mais pour moi, la question, elle n'est pas euh, finalement euh, si différente de ce qui a été posé. Euh, l'équité, ce n'est pas l'égalité. L'égalité, ce n'est pas l'équité. Euh, on a affaire à ce qui est de l'ordre du subjectif et de l'objectif. On ne peut pas comparer l'égalité. On peut, on, peut on peut la mesurer euh, L Égalité numérique, il, y a, il, y a, il y a, je pense que l'équité c'est un, un souci, le souci de l'équité. On veut tendre vers l'égalité, entre tendre vers l'égalité et même l'équité, c'est tendre vers une certaine justice et non pas l'égalité. L'équité renvoie à la question de justice. Et l'égalitaire à euh, euh, un principe objectif mesurable. C'est une vertu. Voilà, voilà, c'est une vertu qui consiste à régler sa conduite sur le sentiment naturel du juste et de l'injuste. Voilà, c'est ça, c'est voilà, c Et c'est un droit. Justice spontanée qui n'est pas inspirée par les règles du droit en vigueur. Effectivement. Est-ce que ça vous convient, Monsieur Bernard Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aussi, si vous voulez, prendre la parole, hein, ouvrir votre micro et on peut faire un petit échange là sur les dernières minutes, si, si vous voulez qu'on pousse un petit peu plus loin cette question. Est-ce que tu penses qu'il m'entend, M. Monsieur Bernard ou une autre personne à distance, si vous voulez continuer l'échange. On peut ouvrir le micro, voire ouvrir une caméra. Tu peux proposer peut-être Fatih, je ne sais pas si on m'entend dans, dans la visio. Vous entendez un mémo. On vous entend très bien. Gère... Mm. <rire> il y a une main levée alors une main levée eh bien euh, alors je ne vois pas si c'est monsieur madame mais vous pouvez ouvrir votre micro d'accord c'est monsieur Médor Élisée si oui. oui, monsieur Médor. en fait euh, je vais peut-être un peu hors sujet parce qu'il y a, y a des faits que je constate depuis 2014 que je suis en France euh, je suis originaire de Haïti en fait. Oui. Je remarque de plus en plus que le fait d'être de, de couleur noire et être étranger, c'est comme deux handicaps pour m'intégrer dans la société française. En fait, je ne fais pas une généralisation parce que il y en a beaucoup de gens que je vois qu'ils sont humains avant d'avoir une nationalité, mais il y en a il y en a Certains euh, que et qui occupent des postes plutôt considérables et qui euh, et que je ne sais pas vraiment le terme pour appliquer à ça parce que j'essaie de d'idéaliser ça. Le... Bon, Qu'en pensez-vous de ce, de ce fait Voilà. Ouais, Donc. Euh vous avez dit que vous êtes une personne euh, de couleur. Alors, heureusement, c'est vous qui le dites. Vous êtes, une, vous êtes une, un citoyen euh, tout court, hein, parce qu'il euh, euh, y en a qui sont de couleur, il y en a qui sont bruns, qui sont, brun, sont blancs, euh, voilà. Donc déjà, par rapport à ça, je pense qu'en euh, France, euh, l'égalité, c'est un principe euh, de droit, de droit, ce que vous évoquez, c'est davantage la question des discriminations, des discriminations liées, parce que dans les discriminations, aujourd'hui, il y a au moins 24 critères. 24 critères. C'est dire qu'il y a deux façons de le voir, le nombre des critères qui, qui a augmenté. Soit on est tellement exigeant et on fait attention à tout qui fait que, les critères augmentent, soit on dit, eh ben oui, les discriminations sont multiples, tout dépend de quel, de quel endroit on se situe. En tout cas, là, ce que vous évoquez la question de discrimination liée à l'origine. Euh, les discriminations, c'est un délit, il est puni <rire> par la loi, euh, je ne peux pas vous dire plus, parce qu'aujourd'hui, oui, les discriminations, elles existent. Maintenant, on sait aussi qu'en France, euh, les statistiques euh, ethniques sont interdites. C'est pour ça que la gestion des discriminations en France et la gestion des discriminations, par exemple, en grande bretagne elles sont différentes, parce que l'origine des discriminations, Différent. Est différent. C'est pas, c'est pas, c'est pas géré de la même façon. Donc là, euh, oui, il y a la discrimination, les discriminations, elles sont, elles sont punies par la loi. Euh, il faut, on a en France le défenseur de droit qui accueille les, les plaintes des personnes discriminées, et c'est lui qui prend le relais. Maintenant, sur un autre plan, oui, bien sûr que c'est détestable et que euh, chaque être humain doit être respecté euh, pour ce qu'il est et que euh, si les métiers n'ont pas de sexe, et je pense que les compétences n'ont pas d'origine non plus. D'accord, je... Je suis très satisfait à votre réponse. Mais c'est, je viens de, en fait, bon, je ne vais pas généraliser ce cas parce que c'est un, une expérience professionnelle que je viens de vivre. En fait, je pense que c'est plus dû à, au fait que, bon, c'était dans une mairie que je me garde, que je me garde de dire où c'est. Et... Euh, Vu que la mentalité des fonctionnaires dans les mairies c'est un peu spécial, je n'ose pas aussi généraliser le cas parce que je pense qu'il y a beaucoup de de, de branches dans, dans la fonction publique où le travail euh, se fait correctement, mais euh, mais euh, je pense que en effet euh, il faut se dire que il y a de belles personnes entre nous autour de nous. Ce n'est pas pour autant que ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les discriminations, mais je pense que la meilleure arme contre la discrimination, c'est de connaître ses droits. Ça, c'est la première chose. Il faut s'armer de connaissances. Qu'est-ce que la discrimination, euh, euh, vers quoi je me tourne si je me sens discriminée Parce que des fois, on rencontre des situations où les personnes parlent de discrimination alors que ce n'est pas une discrimination. Là aussi, s'il y a un sujet sur la question des discriminations, eh ben, il faut démissionner la discrimination. C'est quoi la discrimination Les inégalités sociales, ce ne sont pas des discriminations. Il y a un lien, mais ce n'est pas systématique. Les inégalités sociales euh, peuvent générer de la discrimination. Mais tout ce qui est discrimination n'est pas inégalité sociale. Donc moi, il faut s'armer de, de connaissances, euh, être exigeant sur c'est quoi la discrimination euh, contre l'origine, qu'est-ce que je peux faire pour vérifier qu'on euh, est discriminé. Parce qu'il euh, y a des fois euh, la limite entre le ressenti et la réalité juridique. Mais je ne suis pas avocate non plus. D'accord. Donc, euh, une dernière question. Et c'est où je peux trouver des documents où je peux… Euh où je peux m'informer sur ces sujets eh ben, il, y a, il y a ce qu'on appelle le défenseur de droit. Vous vous adressez à quelqu'un du, du défenseur de droit, il vous, en dra, il vous donnera tous les éléments. Sinon, il y a, il y a la Ligue des droits de l'homme aussi. Je pense qu'il y, y a tout ce qu'il faut. Euh, je sais que le Césaire, on a travaillé sur un document sur euh, les discriminations en région Centre-Val-de-Loire. Voilà, il euh, y a Armel qui est en train de vous mettre le lien. Et ben, Ce document, il est intéressant parce qu'il montre bien comment ne pas confondre les discriminations avec le racisme, avec les inégalités. Là aussi, il faut s'accorder sur les mots et sur le sens de ce qu'on dit. C'est exactement pareil. Et bah top. Merci pour le lien. Je, je vais jeter un oeil tout, tout de suite. Et le lien sur le défenseur des droits aussi. D'accord, merci. Et ça nous donne l'opportunité de travailler sur ces questions. Nous mmh. Bon, moi, je, je, avant de vous saluer et de vous remercier de, de votre participation à distance de vos, de, de vos questions, euh, je vous propose de, de mettre dans le chat euh, deux, trois euh, thèmes que, que vous souhaitez. Bon, il y a, y a celui de genre et travail, je pense qu'il va être très précieux. Je pense euh, à la question des discriminations, il y a la question des violences. Euh, euh, je dis bien les violences de manière générale parce que les violences existent dans l'espace public, elles existent dans l'entreprise et là aussi je pense que c'est un sujet euh, important euh, n'hésitez pas à donner euh, des thématiques ou des idées euh, qu'on retravaillera avec Arnaud. et je vous dis bonne soirée d'accord merci, bonne soirée à vous aussi merci Nous, mais, nous, pour ce soir, Sophie, ça te convient je, je te laisse clôturer, Armelle. Ouais, merci un, beaucoup, merci. Fatim Labib. Merci. Très éclairant. Un grand merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre initiative. Euh, merci bien sûr à Fatim pour le joli travail que nous avons réalisé ensemble et l'important travail que nous avons réalisé ensemble. C'était un grand, grand plaisir de se confronter aussi à ces questions-là entre nous. Hein. On est passé par là aussi. Euh, et puis, eh bien, nous vous donnons rendez-vous à de prochains épisodes hein, de notre cheminement à tous, puisque bah, l'invitation que nous vous avons proposée ce soir, c'était bah, de tous engager en fait, un, un cheminement dans nos réflexions, dans notre chemin de vie euh, sur ces questions-là, et puis bah, d'essayer, de, comme tu l'as très bien dit, de chausser les lunettes. Hein. Euh, et d'adopter en fait, le prisme hein, de, de la question de genre dans notre vie quotidienne, dans tous les instants de notre vie et d'en bah, sortir enrichi et, et, euh, voilà, de cette exigence et de cette discipline personnelle. Donc, je vous souhaite euh, une excellente soirée. On peut oser se dire d'excellentes euh, fêtes de fin d'année, le mieux que nous pourrons. Et puis bah, on vous donne rendez-vous, on espère, au printemps euh, pour un prochain, un prochain épisode de nos réflexions. Merci, Armel. À très bientôt.